Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une extension que j'utilise très souvent et qui s'appelle Floor Generator. Floor Generator, comme son nom l'indique, ça permet de générer des sols, mais contrairement à ce qu'on pourrait voir, c'est pas des textures de sol, c'est vraiment des, de la modélisation. Ça va me créer des dalles de carrelage, physiquement, avec des poussées tirées, des joints, des écarts, etc. Euh, et plein d'autres motifs, du parquet en chevron, du parquet décalé, enfin bref, vous allez découvrir tout ça. C'est un plugin qui est vieux, euh, qui existe depuis longtemps. Mais euh, dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et pourtant, euh, même s'il est vieux et qu'on euh, voilà, il existe dans SketchUp depuis longtemps, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent. Enfin, en tout cas, il y a encore beaucoup des gens que je forme qui ne le connaissent pas. Donc, j'ai décidé d'en parler directement sur la chaîne travers cette vidéo. Donc, je vous montre Flore Generator. Je vous mets le lien dans la description déjà. Il s'installe comme toutes les autres extensions en allant dans votre euh, gestionnaire d'extensions ici en cliquant sur le gros bouton Installer l'extension. Je vais chercher, je fais ouvrir et j'ai ce picto-là qui arrive. Comment ça fonctionne Eh bien, il faut déjà avoir une surface. On va dire une surface de sol. On que ça, c'est le sol sur lequel je crée euh, des dalles, des dalles ou, ou du parquet ou autre ou des lames. Donc, je clique sur le picto floor generator et ici, j'ai une petite liste roulante qui me dit Tiens, tu veux faire des briques, euh, des carrelages, tweed, c'est du chevron. Euh, ça, c'est du bâton rompu. Enfin, il y a plein de motifs différents. Il faut les essayer. Je vais faire simple, je vais faire un tweed, c'est-à-dire un parquet à chaud. Je peux régler la longueur de chaque lame en millimètres, donc 600 mm, ok, ça fait 60 cm. La largeur, 10 cm. L'écart, l'écart là entre chaque lame de parquet. Donc je vais mettre un petit écart de 2 mm, sûr que ça paraît vraiment serré. Euh, la profondeur, ça c'est l'épaisseur de la lame. Alors, je pourrais mettre 20 mm, ce qui est 2 cm, ce qui est tout à fait un, un réaliste par rapport à un vrai parquet. Sauf que si je fais ça, euh, ben on va avoir vraiment un creux beaucoup trop gros. Donc, je vais me contenter peut-être de 2 mm. Et l'angle, c'est l'angle du chevron. des lames, en fait. Du coup, je vais mettre 35. 35, ça me paraît bien, donc c'est pré-réglé. Mais je peux modifier tout. Ensuite, euh, j'ai des options pour les angles, je vais vous montrer ça après. Ce que vous pouvez cocher, qui n'est pas coché par défaut, c'est le ici. Hop, hop, hop, hop, hop, euh, random texture position, parce que si euh, au moment où je vais créer euh, ce, ce ce floor en fait, ce sol, ça va utiliser la texture que j'aurais choisi ici. Là, pour l'instant, j'ai du gris, donc mon parquet va être gris. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà choisir une texture qui nous intéresse. Et là, je vais aller, euh, bon, je vais prendre une texture, hein, je vais juste cliquer ici sur une texture de, du pot de peinture. Elle n'est pas terrible, mais on va dire que ça va être ici. Quand je clique ici, il a gardé les paramètres et là, si je fais random texture, ben, il va me décaler les textures de manière à ce qu'il n'y ait pas des répétitions que sur chaque lame. Le... La, la, la... Si sur chaque lame, si vous voulez, la texture est positionnée de la même manière, ça va faire un effet de répétition très visible. Donc en cliquant ici, ça va randomiser euh, et ça peut décaler. on peut mettre, je ne sais pas, de 5 cm à chaque fois ou même 10 Hop. Aligner la texture sur la longueur, ça je vous conseille. On peut mettre des imperfections, ajouter un bevel. C'est-à-dire, un, un arrondi, on va essayer. Alors, ça risque d'être long au niveau des calculs, je vais mettre le, et un 1 mm d'arrondi. Que chaque lame soit des groupes, créer des faces à l'extérieur, enfin, des faces inverses, enfin, des faces de l'autre côté, pardon. Bref, il y a plein, plein, plein d'options. Enfin, il y en a quelques-unes quand même, mais en fonction des motifs qu'on va ici, on n'a pas les mêmes. Euh, mais une fois que je veux essayer, là j'ai envie de vous montrer ce que ça fait. Donc surtout il faut choisir une texture, rentrer la dimension, c'est ça le plus important. Et quand on survole la surface sur laquelle on veut créer ce sol, on voit que le curseur change d'apparence, de, de, et puis ça, ça devient un petit peu cerclé de jaune. Et bien simplement je clique. Je clique et ici je vois une liste de progression, une petite barre de progression. Alors ça peut me mettre longtemps. Euh, si ça met vraiment trop longtemps, c'est que vous avez des mauvais paramètres en termes de dimension par rapport à votre sol et que euh, il a, Sketchup s'en sort pas, donc il faut être cohérent. Et voilà ce que ça m'a créé, ça m'a créé des lames. Alors vous voyez le bevel que j'ai ajouté ici, bevel de 1 mm, bah, c'est ça. Ce n'est pas un arrondi, en fait c'est un biseau. Alors sur ce type de parquet, je ne sais pas si c'est nécessaire. Euh, la texture, si je recule et que je regarde ça d'un peu plus, vous voyez qu'elle est décalée à chaque fois. Elle n'est pas exactement placée de la même manière sur chaque, euh, sur chaque lame. Euh, je vais ouvrir des juste pour mettre un peu de reflet et lancer un rendu. Hop, voilà. Donc je, fais, euh, je vais mettre juste du pain très rapidement, Tac. Et on va lancer un rendu du face au soleil. Donc le soleil est en là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, pour le parquet, là j'ai mis des joints beaucoup trop gros et surtout j'aurais pas dû mettre de bevel, pas du tout. Euh, on va essayer d'ailleurs avec une autre matière, on va aller voir. Enfin, avec une autre forme. Je trouve qu'il un petit sol ici. Je viens faire ça, je vais prendre une autre matière, d'ailleurs ici, on va prendre euh, du béton. Béton, comme ça, voilà. hop, je clique ici, puis on va essayer de faire des, des, eh ben, des tiles, hein, du carnage. Alors là, si vous voulez des dalles de 50 par 50, avec un écart de 1 mm, profondeur de 3, nanana, nanana. alors randomiser la texture, oui, créer un bevel, non, je clique direct, je regarde ce que ça donne, voilà ce que ça m'a créé, ouais. directement, ça va modéliser des dalles, chaque dalle, je peux rentrer dans le groupe et sélectionner chaque dalle. Si j'avais cliqué faire des groupes, il m'en fait un groupe de chaque dalle. J'ai un millimètre d'écart. Et alors là, j'ai l'impression que ça dépasse un peu. On va se mettre en caméra, projection parallèle, vue de côté. Voilà, j'ai certaines dalles plus hautes que d'autres. voyez si je donne. Donc ça. Il y a quelque chose qui a été randomisé aussi. Enfin, voilà, randomisé imperfection. La perfection, ça veut dire qu'il va vous faire chaque dalle légèrement différente. Donc là, il aurait fallu que je décoche ça, hein, qui était coché par défaut. Donc je le remets en caméra perspective. Euh, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre juste un peu de reflets sur les dalles, juste pour qu'on juge mieux un petit peu de l'apparence. Sachant que vous voyez, ce ne sont pas des matières euh, verrées, c'est vraiment des matières euh, SketchUp que j'ai juste fait briller. Donc évidemment c'est pas très beau mais on voit qu'il ya des écarts ça m'a créé des dalles et c'est ça euh, c'est ça l'essentiel de ce plugin là on va essayer une dernière mais cette fois en prenant une matière dans le pot de peinture on va mettre une matière jolie ici et je vais remettre un en, ben, en béton encore une fois mais un béton de verre, c'est à dire avec de, beaucoup plus d'imperfections et de un reflet plus riche, et puis un peu plus de travail sur la matière je vais prendre celui là avec je glisse simplement dans ma liste. Alors, je vous rappelle pour tous ceux qui débutent dans, dans comme à chaque fois dans, dans mes tutos, juste en dessous, vous avez des liens. Vous pouvez cliquer dessus, entrer vos emails et puis euh, vous recevez mes formations d'initiation pour tous les logiciels dont je parle. Ça vous permet vraiment d'avancer plus vite et de comprendre un petit peu les tutos par la suite. Je vais refaire un dernier sol ici. Hop. Ici, j'ai bien donc dans le pot de peinture le béton issu de verre. Je clique là et on va essayer d'aller chercher un autre un autre, un autre modèle. Alors là, on a des octogones, hexagones, irrégulaires, polygones. Alors ça, c'est des fragments. En fait, ça va faire quelque chose d'assez fragmenté euh, pour des dalles de jardin ou des choses comme ça. Là, on a un carrelage avec des motifs un peu différents. Et toutes les dalles ne sont pas exactement euh, de la même taille. Moi, je vais essayer ça. 300 par 300 avec un écart de 12. en 12, ça me paraît beaucoup. 5, 2, hop. Randomiser les textures position, oui. Et puis là, je coche rien d'autre, je clique, et voilà ce qui se passe. J'ai un beau dallage, un calpinage qui est juste parfait, euh, que je, bon, je peux régler encore une fois la taille. Et si je lance le rendu, et bien voilà. J'ai en plus tous les bienfaits entre guillemets de la texture verrée qui est déjà paramétrée pour avoir du relief, des petites aspérités, du reflet, etc. Et en plus j'ai vraiment un effet de dalle, ça pour une terrasse, même en intérieur, enfin bref, pour, pour du parquet, c'est pareil, si j'avais pris un bois, vraiment un bois de, de verré que j'avais lancé le parquet, j'aurais eu ça. Si vous voulez que le joint change de couleur, voilà, rien de plus simple, prenez le truc qui est en dessous, finalement, votre, votre truc, initial, hein, le truc initial, et je vais le mettre pas, en noir, comme ça, voilà, j'ai des joints noirs ou je ne sais pas, un gris foncé, ouais. Et finalement, on va régler les joints, à la couleur des joints, comme ça. Voilà, donc c'est un tuto très très court sur une extension euh, qui est quand même euh, super intéressante, Flore Generator. Je vous laisse mets en lien dans la description. Euh, normalement, elle marche toutes les versions. Moi, je suis sur la 2022 et ça fonctionne encore, donc il n'y a pas de problème pour vous. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, partagez, commentez, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao